à toutes et à tous. Bienvenue dans cette petite vidéo. Euh, donc, on va commencer par une petite introduction. Le but, c'est de permettre à celles et ceux qui n'ont pas pu assister à l'étude talmudique de ce midi d'en profiter néanmoins, euh, parce qu'il y a un petit peu des changements et des bouleversements autour des questions euh, de grève en ce moment qui posent la question de qui décide et c'est justement le thème de notre étude talmudique, donc je pense que ça va vous intéresser. Où est l'autorité Où est le pouvoir décisionnel d'une seule personne Où est le pouvoir décisionnel de l'ensemble du peuple Et qu'en pense le Talmud Et qu'en pense, entre autres, des personnages qui ont précédé le Talmud et qui sont euh, intégrés dans le récit talmudique En particulier, Hillel, qui vivait à la période du second temple. Donc, c'est cette question-là qui va nous occuper à travers. La petite étude qu'on va aborder dans cette petite série de vidéos. Euh, donc, qu'est-ce que l'autorité, qu'est-ce que le Talmud et qu'est-ce il elle, nous disent de cette autorité Et en faisant ça, on est également totalement dans notre thématique de Pessard puisque toute la question de l'autorité qui se met en place dans cette histoire, dans cette histoire est liée à Pessard ce qui est d'autant plus intéressant que Pessard est la fête de la liberté, donc la liberté de chacun, de chacune, d'agir ensemble, sans être soumis, sans être inféodé à une autorité qui l'enfermerait. Donc, on est complètement à la fois dans la thématique sociale actuelle et dans la fête de Pessard qui se prépare. Alors comment fêtons-nous Pessah Aujourd'hui, la fête de Pâques juive, on la fête en mangeant des pains à pendant une semaine et puis en faisant le premier soir ou peut-être les deux premiers soirs ou, ou voilà pendant Pessah, on fait ce seder, ce petit ordonnancement, cette série d'actes qui euh, donne toutes leurs valeurs, donc on revit un certain nombre de choses, on pose un certain nombre de questions en accompagnant chaque question ou chaque pensée d'un acte, que ce soit de tremper des aliments avant de les manger, de dire une petite bénédiction avant de les manger, de rassembler des éléments importants à différentes époques et de les consommer ou simplement d'ouvrir la porte et d'appeler une période plus faste, plus respectueuse, pleine de paix et de justice, euh, à travers le personnage symbolique du prophète Élie. Donc, on a toute une série d'actes qu'on fait et qui constituent notre céder actuel, notre façon actuelle de célébrer le, la fête de Pessah, donc de fêter le début de la liberté. Et cette fête se situe le premier des mois de l'année juive d'après le conte biblique, qui s'appelle ensuite le mois de Nisan, euh, mais qui s'appelle le, le premier des mois dans la Bible. Et donc, on a ce premier jour du premier mois, qui est le premier Nissan, où tout se prépare. Et le quatorzième jour du mois de Nissan, eh c'est la fête de Pessah elle-même qui commence euh, pour 7 jours. Donc, voilà comment les choses se présentent. Et dans toute cette histoire, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la réalisation de ce céder de Pessar puis le fait de ne plus consommer de pain levé mais seulement du pain non levé, seulement des azymes. Si vous voulez en savoir plus, référez-vous aux nombreuses autres vidéos relatives à ce sujet. Ça c'est une courte introduction pour parler de ce céder de Pessar qui, fait, qui est la structure de, de notre, nos festivités d'aujourd'hui par comparaison à au sacrifice du Pessar, au sacrifice de l'agneau pascal. Pessar, ça signifie l'agneau pascal, donc qui était le centre des célébrations à la période du Temple, et donc à la période du Second Temple, et donc à la période dans laquelle vivait Hillel, dont on va raconter une petite histoire maintenant tirée du Talmud en étudiant sur le texte. Donc on a le Pessar d'aujourd'hui, on a le Pessah à l'époque talmudique et puis, ou de la rédaction du Talmud disons et le Pessah euh, qui, qui est fait par la Mishnah et puis on décale ici, là on a le Pessah de Hillel qui est à la période du second temple donc où euh, l'essentiel c'est l'agneau pascal et puis on peut redécaler encore un petit peu et voir le premier des premiers des premiers qui est euh, en tout cas, symboliquement, parce que la réalité historique de cet épisode est loin, loin, loin loin d'être attestée, mais en tout cas, le récit est important et fondateur, c'est le premier Pessar des enfants d'Israël euh, quand ils étaient en Égypte et qu'ils ont décidé de sortir d'Égypte. Donc, le premier Pessar se passe pendant l'esclavage parce qu'ils célèbrent la Pâque avant d'être sorti, c'est au cours de ce premier soir qu'il y a le terrible épisode de la mort des premiers-nés, toutes ces conséquences, etc., qui font qu'ensuite se produit la sortie d'Égypte. Je, dé je redéroule toute l'histoire. Premier Pessah, celui en esclavage, en préparant la liberté. Et ensuite, à partir de l'année suivante, eh bien, Pessah dans le désert, puis euh, Pessah en terre d'Israël. Et pendant tout ce temps-là, le cœur de la célébration, c'est la consommation d'un agneau. Puis, euh, ensuite, premier temple, destruction du temple, deuxième temple, etc. Donc, chaque fois qu'il y a un temple, c'est la consommation de l'agneau pascal qui est centrale, comme à l'époque de Hillel, dont on va parler. Et puis, ensuite, destruction du deuxième temple, construction. Du Talmud qui reprend l'histoire qu'on va raconter et qui la met en place, et en même temps Talmud Mishnah y a la mise en place de façon précise de toute la cérémonie du seder de Pessar, tel qu'on le mange maintenant et tel qu'on le célèbre aujourd'hui avec toutes les étapes, etc. Donc, qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans ce Pessar actuel que nous faisons du premier Pessar ou en tout cas de l'époque du Temple Alors, il euh, y a deux choses peut-être que je voudrais souligner là. Peut-être qu'en faisant votre céder de Pessah, vous en trouverez de nombreuses autres. N'hésitez pas à poursuivre la réflexion autour de cette question. Mais donc, quel est le rapport entre les deux Déjà, l'os sur le plateau du céder, on place un os grillé. Euh, un, ça peut être un os de poulet en réalité, et, et puis c'est symbolique. Certains dessinent un os aussi pour le mettre sur le plateau du céder. Euh, en particulier les personnes qui sont plus euh, en mode végétarien, vegan, etc. Mais en tout cas, euh, à la base, c'est censé être un os d'agneau qui rappelle le sacrifice de l'agneau pascal. Donc aujourd'hui, le temple est détruit, on ne peut pas offrir cette offrande et on ne souhaite pas la reconstruction du temple ni le rétablissement des offrandes animales. Mais en tout cas, euh, on prend acte du fait que c'était central en prenant un plateau et sur lequel on met tous les ingrédients du céder, et en particulier cet os qui rappelle le sacrifice pascal de l'époque. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose qu'on fait, en particulier, c'est très concrètement, c'est au moment de, euh, juste avant de manger le repas, juste avant l'étape qui s'appelle choutra horaire il y a une étape qui s'appelle korer, c'est un sandwich. Et c'est justement le sandwich de Hillel qui disait, qui reprenait un verset de la Torah disant qu'il faut manger le pessard, c'est-à-dire l'agneau pascal, avec des herbes amères et avec du pain non levé. Et donc, on fait, un, on fait ce sandwich-là dans lequel on met du pain non levé, des herbes amères euh, typiquement du réfort. Euh, dans ma famille, il y a d'autres versions. Et puis, on devrait mettre de la chair de l'agneau pascal, mais bien sûr, vu que le temple a été détruit et qu'on ne fait pas d'offrandes au temple, eh ben, on n'en a pas, donc on ne le manque pas. Mais on raconte quand même cette histoire-là. Donc, en ce qui concerne le rappel des offrandes du temple dans les euh, processus actuels de célébration de la fête, voilà ce qu'on en dit. Euh, mais indépendamment de ça, on parle aussi non pas de l'offrande de temple, mais de l'agneau, du premier agneau pascal, qui a été offert par les Hébreux en signe euh, d'engagement, c'est-à-dire qu'ils ont fait un acte de rébellion et de résistance civile et civique extrêmement fort, en décidant qu'ils euh, allaient montrer leur refus des divinités égyptiennes, leur refus du système égyptien, leur refus du système esclavagiste. De quelle façon allaient-ils le montrer en mangeant un des dieux égyptiens qui n'est pas un dieu et en affirmant leur légitimité à le faire en badigeonnant sur les linteaux des portes du sang de cette divinité. Donc, une affirmation extrêmement forte du refus de l'esclavage à travers cet acte. Euh, et donc, ça, c'est le récit qu'on raconte aussi à Pessah. Donc, dans notre célébration actuelle, il y a aussi le récit de ce courage des Hébreux qui ont décidé de mettre du sang à leur porte, un peu comme nous nous mettons une Mezouza à nos portes pour dire que nous respectons un certain nombre de principes, en particulier le refus de l'esclavagisme. Nous avons donc parlé de l'époque de Hillel, et nous avons parlé de la période de Pessah à son époque, euh, et donc c'est ce qui sera au cœur de notre petite étude que vous retrouverez dans la prochaine vidéo.